Salut, c'est Martouf Alors aujourd'hui, je vais te prouver mathématiquement que le pardon est une stratégie gagnante. Et oui, on peut. Oui, oui. Donc là, on a affaire à la théorie des jeux. C'est une branche des mathématiques qui étudie un peu tous ces phénomènes bizarres d'émergence, de mettre des groupes ensemble, et puis de voir ce qui sort de là. Et dans des jeux, alors il y a plusieurs types de jeux, et principalement euh, le jeu économique. Donc, pour rappel, la définition du mot « économie eikos » et « nomos », ce sont les règles de la maison, ou plutôt de la maisonnée. La maisonnée, c'est un grand espace avec famille, esclaves, et les, la production, c'est une unité de production agricole, on fait plein de choses. On pourrait dire que bah, c'est une grosse entreprise actuellement aussi. Donc ça, c'était « loikos » chez les Grecs, mais aussi le « et » chez les Sumériens, les temples divers et variés, le palais de Knossos, on parle d'économie palatiale. Et dans tout ça, « économie, eikos »,« nomos », les règles de la maison. Et donc ces règles peuvent être très différentes. Alors, par exemple, Xénophon a écrit en moins 262 ses propres règles préférées pour dire comment il va gérer son « oikos de 15 000 hectares, toute une famille des esclaves. Bref, donc des règles, il y en a et les règles, elles engendrent des effets qui émergent quand on met un certain nombre de ressources et d'agents qui sont là dedans, donc des personnes et à un moment donné il y a des choses qui émergent qui sont difficiles à voir et la théorie des jeux est déjà pour les cas simples un moyen d'accéder à ça et d'essayer de formaliser mathématiquement ce qui pourrait arriver alors on a la notion d'équilibre même d'équilibre de Nash c'est à un moment donné euh, pour les stratégies militaires c'est très utilisé par exemple on peut théoriser qu'est-ce qu'il arrive quand il y a la course à l'armement nucléaire que tous les pays s'arment d'une arme qui peut détruire l'autre complètement mais qui risque en retour de juste laisser le temps à l'autre de balancer aussi ses missiles et tous se détruire les uns les autres et donc là on a une forme d'équilibre qui arrive plus personne n'ose faire parce qu'on doit avoir la connaissance de ce que l'autre va faire et imaginez en retour, donc on va choisir des stratégies qui vont nous amener à un équilibre. Ce n'est pas une stratégie qui va nous envoyer à galoper et à toujours tout changer. Non, c'est une stratégie qui pose un équilibre. Ça peut être un équilibre dynamique, ça peut être plusieurs équilibres qui eux vont jouer. Et ça c'est un peu la base. Donc à un moment donné, on arrive à faire émerger quelque chose et le voir. Moi j'adore ça D'ailleurs, après, ben, au-delà de la théorie des jeux, il y a des choses qu'on n'arrive pas très bien à modéliser, à formaliser, parce que c'est bien compliqué, mais qu'on arrive à simuler. Donc, euh, ce que j'aime, euh, c'est par exemple le jeu de la monnaie. J'anime régulièrement ce jeu. Et puis, dans le jeu de la monnaie, on teste quatre systèmes économiques. Donc, c'est quatre systèmes avec des règles différentes. On joue avec des cartes à jouer qui symbolisent des ressources. Et voilà, il y a des choses qui émergent à partir de règles très très simples. Donc... Il y a un jeu dans lequel je donne deux règles très précises, toutes simples. Et c'est le seul jeu dans lequel on voit émerger des voleurs, des mendiants, des braqueurs de banque, des grosses multinationales, on pourrait dire, des gens en fait qui s'accaparent l'entier des ressources, ou presque. 40% des ressources dans les mains d'une seule personne. Ou alors encore, par exemple, des femmes qui décident d'utiliser de leurs atouts féminins, pour aller séduire des hommes et essayer de leur extorquer quelques ressources. Et ça, c'est généré par seulement deux règles. Alors, toute coïncidence avec le monde qui nous entoure est tout à fait fortuite, ou pas. Donc moi, j'allais étudier ce genre de choses, et on peut encore citer le merveilleux jeu de la vie. Le jeu de la vie de Conway, c'est une petite matrice avec des cases en noir et blanc, et puis on définit des conditions, on appelle ça des cellules, on définit des conditions dans lesquelles les cellules sont vivantes, et des conditions dans lesquelles les cellules sont dites mortes. Ça dépend de ce qui les entoure. Donc, on définit un univers, on y met quelque chose dedans, des agents, on dit ça, et à un moment donné, ben, ça va s'organiser d'une certaine manière au fil des générations, et on aura obtenu à un certain moment des états stables. Ces états stables, ces équilibres, ça donne quelque chose. Alors dans le jeu de la vie, on observe des espèces de petits, ce qu'on appelle des gliders, des espèces de formes qui se déplacent. Puis il y a des canons aussi, qui génèrent d'autres formes, qui arrivent. Et après, on peut commencer à programmer ces choses. Et si on a une grille suffisamment gigantesque, elle peut vraiment être vraiment très gigantesque, on peut commencer à faire des fonctions logiques. Avec ces fonctions logiques, on peut commencer à faire un langage de programmation. Et il est même prouvé que c'est un langage de programmation de Turing, donc Turing complet qui permet de générer tout, donc aussi un jeu de la vie. Et on peut commencer à avoir ce mode récursif, le, le jeu de la vie dans le jeu de la vie, dans le jeu de la vie, dans le jeu de la vie, etc, etc, etc. Qu'est-ce que l'univers Des règles méga simples qui génèrent des trucs avec des équilibres. Et à partir des règles, il est toujours difficile de voir ce qui émerge. Alors aujourd'hui, on va reprendre un jeu qui s'appelle le dilemme du prisonnier où on peut expérimenter des comportements qui sont humains. Et là, on va pouvoir voir que le pardon, c'est quelque chose d'important. Tu as deux personnes qui se sont fait prendre, qui sont suspectées d'un crime, et puis elles risquent la prison, évidemment. Alors la police essaie de faire que l'un dénonce l'autre. Si tu dénonces ton collègue, mais qu'il ne te dénonce pas, tu l'envoies en prison pour 10 ans, mais toi tu ne fais pas de prison si les deux se dénoncent, ils font chacun 5 ans de prison. Et si aucun des deux dénonce l'autre, ils font 6 mois de prison parce qu'on n'a pas grand-chose de plus. Donc en fait, l'avantage personnel, c'est de dénoncer l'autre. C'est comme ça qu'on s'en sort le mieux. Mais le problème, c'est que l'autre il risque de faire pareil et du coup, on risque de tout perdre. Ou alors, on se tait mais on n'y gagne pas grand chose. Enfin, c'est compliqué. On... Donc c'est en fait ce qu'on appelle un jeu à somme non nulle en théorie des jeux. Parce qu'il y a des jeux à somme nulle et des jeux à somme non nulle. Donc dans l'économie, dans... avec les règles qu'on a ici, c'est que pour être riche, il faut que d'autres soient pauvres. Parce qu'il y a une quantité limitée de monnaie. tac. ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on en crée aussi de la monnaie. Mais en fait dans cette théorie-là, effectivement, dès qu'il y en a un qui a plus, bah, l'autre il a moins. Alors voilà, euh, ça... Euh... Pour pouvoir gagner, on n'est pas toujours obligé que l'autre perde. Et ça, c'est un autre style de jeu. C'est les jeux à somme non nulle. Donc il se trouve que dans le dilemme du prisonnier, il y a un moment donné où ils perdent tous. Donc évidemment que c'est pas l'un qui gagne et le gain exact de l'autre qui perd. C'est un moment donné, ils peuvent tous perdre. Donc ça c'est symbolisé par euh, différents petits jeux, donc euh, là je, je te recommande de faire pause sur cette vidéo et d'aller expérimenter par toi-même euh, une superbe simulation de Nicky Case qui a fait un, une petite simulation dans laquelle on va jouer à ce dilemme du prisonnier mais sous une forme un petit peu différente. On a une machine et il y a deux personnes qui viennent une de chaque côté et qui vont mettre une pièce dans la machine et qu'il en ressort un certain nombre. On compte le nombre de pièces. Donc Les gains sont là dedans. Ils appellent ça tricher ou coopérer. Parce que c'est aussi une manière de voir les, la coopération si ça fonctionne ou la triche si ça fonctionne. Donc à un moment donné si je coopère avec l'autre, je gagne peu mais pour autant que l'autre coopère aussi. Si euh, je triche « Ah, je vais t'avoir ça, je te pique tout ben, !» L'autre, euh, s'il a coopéré et qu'il a mis sur la table quelque chose, « je prends tout, ben, moi j'ai un gain immédiat qui est énorme, mais l'autre, il n'a rien du tout. » Le problème, c'est qu'on ne sait pas la répercussion que ça peut avoir. L'autre, il va dire « oh ben, je vais tricher aussi, alors paf !» Puis il renvoie ça dans la gueule, puis toi, tu as perdu. Puis si, de coup, les deux sont vraiment énervés comme ça, ben, les deux vont dire « je triche, je triche !» Et on commence la guerre et plus personne ne met quoi que ce soit sur la table, donc pouf, plus personne ne gagne quoi que ce soit. Donc c'est aussi un jeu à somme non nul, c'est toujours le même dilemme du prisonnier mais présenté différemment. Soit les deux trichent et on n'a rien, soit il y en a un qui triche et l'autre il perd tout, ou soit les deux mettent sur la table et ils reçoivent plus. C'est le fruit de la coopération. Donc à un moment donné, quelles sont les stratégies gagnantes là-dedans et c'est là que c'est hyper intéressant parce que, euh, voilà, cette petite simulation permet de voir. Donc on introduit quelques personnages particuliers. Celui qui triche toujours, celui qui coopère toujours, l'altruiste qui dit « oh je vous aime tous » tout le temps. Puis celui qui fait, euh, il appelle ça le « copycat euh, ». C'est celui qui, qui fait exactement la même chose que toi. Et qui se dit « alors euh, ici, comment ça se passe ?» euh, voilà. et, et en fait, c'est un peu ce qu'on a tendance à faire naturellement en tant qu'humain. Quand on arrive dans un nouvel environnement, on regarde autour, on dit « comment ils font les autres ?»« oh, ben, Je fais pareil. Hein. » Donc tout d'un coup, on devient tout à fait conformiste. Hein. Il, y a, il y a ces superbes exemples dans la salle d'attente, où chaque fois qu'il y a un bip, puis il y a tout le monde qui se lève, ben, le premier qui est là, il se pose des questions, puis au bout d'un moment, il finit par se lever, et il finit même par transmettre ça au suivant, sans aucune raison, sans trop savoir pourquoi. Donc à un moment donné, c'est vachement intéressant d'observer ce genre de comportement, et puis c'est un lien entre les mathématiques et le social. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this, or would you? Donc là, on arrive à voir que cet équilibre il vient. Comment on s'en sort qui, Quelles sont les stratégies gagnantes Donc maintenant, pause et tu joues à ça et on revient juste après. C'est bon T'as joué Oui. Alors, c'est incroyable parce que ici, il y a la stratégie de celui qui fait toujours comme l'autre. Puis après on a une petite variante, il y a celui qui fait toujours comme l'autre et qui pardonne. Et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui. On voit que si on a une proportion de gens un peu normale, euh, si on met des gens qui sont toujours à coopérer, des gens qui sont toujours à tricher, hein, le fameux postulat de Hobbes par exemple, l'homme est à loup pour l'homme, il n'y a que les méchants. Alors s'il n'y a que les méchants, ben, celui qui fait la même chose que les autres, ben, il se fait bouffer aussi. C'est les méchants qui gagnent. Mais si la proportion de méchants est pas trop grande, elle peut être quand même assez grande, mais ils finissent par perdre par rapport à ceux qui coopèrent entre eux. Et ça fait augmenter le nombre de personnes. Parce que qu'il y a une petite subtilité, c'était dans ce jeu-là, on va dire que ceux qui ont le plus mauvais score, les 5 qui ont le plus mauvais score, on les élimine. Puis les 5 qui ont le meilleur score, on les duplique. Donc ce qui fait que la stratégie gagnante, elle a tendance à augmenter tout le temps. Puis la stratégie euh, mauvaise, elle va disparaître. Alors le jeu commence par les gens qui trichent toujours, qui vont arnaquer ceux qui peuvent, donc ceux qui donnent toujours tout, qui sont dans l'inconditionnalité, ils se font bouffer. Parce que finalement, euh, bah, ils donnent tout, puis ils ne reçoivent jamais rien. Donc ils disparaissent. Puis après, ils se retrouvent, donc là, les méchants gagnent au début. Puis Une fois qu'on a éliminé les gens... Euh, qui donne tout. On a ceux qui disent œil pour œil, dent pour dent. Enfin, on retrouve les concepts euh, des grandes religions. C'est ça qui est intéressant. Œil pour œil, dent pour dent. Bah si tu triches, je triche et du coup ça t'empêche de gagner. Alors moi j'y gagne rien, mais au moins je me fais pas bouffer. C'est une bonne stratégie. Mais à la longue, c'est pas extraordinaire. Et avec les gens avec qui coopèrent, bah tu coopères. Et puis finalement, on arrive à des choses comme la licence du logiciel libre. C'est très intéressant parce qu'on a créé un espace où les gens qui veulent coopérer peuvent coopérer. Et les autres, ben, ils ne peuvent pas. Donc le logiciel libre, hein, par exemple Linux, qui a été créé à partir de rien, un système d'exploitation complet. Et puis euh, là, ben, les gens qui veulent coopérer doivent euh, signer la licence, euh, la GPL, qui est une licence dite virale, parce que justement, elle, elle va influencer sur les autres. Tu dois donner tout ton code si tu prends dans le pot commun. Donc quand tu construis un programme, ben, tu dois donner tout ton programme. Ce n'est pas juste un petit bout. Donc celui qui pioche, il met à disposition. Puis en fait, ben, ça fait un pot commun qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et puis celui qui ne veut pas coopérer, eh ben, il se fait éliminer. Il est en dehors, puis lui, il doit tout réinventer la roue pour pouvoir être tout seul dans son coin. Il n'a pas le droit d'aller voler, parce que c'est une licence, c'est reconnu par le droit. Donc ça, c'est le principe de la licence GPL qui garantit le logiciel libre. Donc ça c'est intéressant, ça permet de créer une communauté à un moment donné, qui est protégée. C'est pas euh, des gens euh, qui sont altruistes totalement. Ils disent on veut bien coopérer, mais avec les gens qui coopèrent aussi. Avec les méchants, il faut être méchant, parce que sinon ils te bouffent. Ça c'est déjà quelque chose. Mais ensuite, alors c'est là que le jeu devient intéressant, c'est que s'il y a une erreur... De communication, par exemple, on s'entend pas très bien parce que tout d'un coup, il y en a un, alors là, c'est symbolisé avec la machine, il y en a un qui sont couples puis au lieu de faire un truc, il appuie sur un bouton, il appuie sur l'autre. Eh mais Ah, c'est horrible, c'est affreux Alors, au lieu de coopérer, comme il faisait toujours avec les gens, on coopère, coopère, coopère, puis on construit, ben, bah, d'un coup, il arnaque. Puis l'autre, il dit, ah, oh, c'est quoi Ben, bah, je fais pareil, j'arnaque. Et du coup, c'est parti, arnaque, arnaque, arnaque, arnaque. Pff. Et toute la confiance dans cette communauté, elle s'effondre. Donc si on veut vraiment fonctionner dans le don, dans une communauté de confiance, comme c'est aussi un des sujets du jeu de la monnaie, euh, là à un moment donné, eh ben, si la confiance se brise, c'est foutu, tout peut s'effondrer très rapidement. Et c'est là que la notion de pardon arrive. Donc il y a un copy kitten dans cette espèce de petite simulation qui arrive. Et ça, c'est celui qui coopère ou qui est méchant. Il fait pareil que le copycat. Donc il fait pareil que toi. Tu es en face mais a priori, il commence toujours, ça j'ai oublié de le dire, il commence par coopérer, parce que on est a priori tous gentils. Du moins on le sait pas, donc on a la présomption d'innocence, on va se dire, ok, c'est les gentils. Donc je commence par coopérer, ensuite je fais pareil, et comme il y a une erreur qui arrive, et eh bien si il fait pareil, mais si tu arnaques deux fois de suite, lui il pardonne d'abord. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de correction d'erreur. Il se dit, Ok, j'ai une limite, il m'a arnaqué, je prends sur moi, mais je prends sur moi qu'une fois. S'il si m'arnaque deux fois de suite, c'est que c'était délibéré, et que ce n'était pas un accident. Donc ça, c'est la notion de pardon qui arrive. Il dit « je te pardonne une fois ». Ça, ça change tout. On refait le petit, les petites simulations, on remet plein d'autres avec des équilibres différents, et on observe qui est celui qui gagne, quel est l'équilibre qui gagne. Et bien là, on voit que c'est le petit « copy kitten », c'est le nouveau, qui justement pardonne, qui gagne, par rapport aux autres. Parce que lui, il est insensible aux erreurs, aux mauvaises communications. Et Dieu sait ce qu'il peut en avoir, des mauvaises communications. Euh, toujours euh, des problèmes entre humains. On n'a pas compris le même mot, on n'a pas compris le... Quand c'est juste se planter sur un bouton ou un autre, on voit déjà ce que ça fait comme dégâts. Mais alors, quand on est ici tous entre humains à discuter, bah, ça devient très compliqué. Donc en fait, la morale de ce jeu de ce dilemme du prisonnier avec le pardon, c'est qu'en fait, euh, dans la vie, dans les jeux à somme non nulle, il vaut mieux observer un peu ce qui se passe autour, partir d'un a priori que les gens sont positifs, parce que c'est comme ça qu'on va rendre le truc positif. Si on part de priori qu'ils sont négatifs, on va tout faire pour que ce soit négatif, donc c'est hyper important. Donc on part du principe que tous les gens vont coopérer, et en coopérant avec eux, Ensuite, on fait pareil. On leur fait œil pour œil, dent pour dent, version euh, juive, Ancien Testament, la Torah. Et puis tout d'un coup, il y a Jésus qui débarque, puis il dit Pardonnez-vous, c'est le christianisme. Une évolution qui, à un moment, trouve une stratégie qui est meilleure. Et là, eh ben, justement, on a quelque chose qui est plus efficace aux erreurs. Donc on arrive dans quelque chose euh, qui est déjà reconnu par les grandes religions. Hein, c'est aussi euh, la règle d'or, comme on l'appelle. C'est euh, « Comporte-toi avec les autres comme tu aimerais qu'ils se comportent avec toi. » Donc a priori, tout le monde est gentil, on se comporte de la même manière et on pardonne. Et ça, c'est les trois trucs qui font que tout d'un coup, une vie en société peut être possible. C'est génial hein? Et ça, on le prouve avec des maths. Alors, euh, ben, prends-en de la graine. Moi, je te souhaite une bonne journée, garde l'esprit ouvert et à bientôt